Et également, vous pouvez prendre un rendez-vous qui est offert avec un membre de mon équipe. Parfois, on vient de passer un examen et on se dit wow, « Waouh, mais quel va être le résultat J'ai peur de ne pas l'avoir !» Et ça nous prend un, énormément d'espace mental alors que finalement, bah, ça y est, les dés sont jetés comme on dit et on ne peut plus rien faire concernant le résultat. Donc déjà, si vous avez une émotion, vous allez avoir un décalage entre ce que vous aimerez qu'il soit... Et ce que vous avez peur qu'il soit Et ça, le, le différentiel entre les deux, ça va créer une émotion bah, de peur de ne pas avoir le résultat escompté. Donc, la première chose à faire, du coup, c'est d'être totalement détaché du résultat. Pourquoi Parce que quand on a une peur qui est présente, eh bien, soit on peut l'éviter. Mais là, pour le coup, si c'est les profs ou si c'est un juge qui va bouger, vous ne pouvez pas éviter que cette peur arrive. Donc, soit deuxième possibilité, on l'accepte. Et comment est-ce qu'on fait pour accepter une peur Eh bien, tout simplement, on va voir les bénéfices si la peur arrive donc si j'ai pas mon examen quels vont être les bénéfices pour moi à long terme je me rappelle avec une étudiante elle avait vu que bah, là si elle n'avait pas son examen donc elle avait peur de pas avoir son examen du coup on avait regardé ensemble tous les bénéfices euh, si elle l'a pas et euh, elle avait vu que bah, quoi qu'il arrive en fait c'était parfait pour son évolution donc ça c'est la première chose à faire si vous voulez enlever cette peur aller voir tous les bénéfices si vous n'avez pas le résultat escompté jusqu'à temps que ça lâche, jusqu'à temps que vous sortez d'illusions du gain et de la perte du court terme, que vous faisiez confiance sur le long terme, que les choses se réorganisent naturellement. Donc le champ des possibles est infini. Moi aujourd'hui, quand je vois des, des sportifs, même des médaillés olympiques qu'on accompagne, j'en pense à une en particulier, aujourd'hui quand, quand elle intervient en conférence, elle dit « maintenant j'ai envie de gagner parce que je suis quelqu'un qui, qui aime la gagne." Mais je suis détaché sur le fait que dans les possibilités, si je perds, je sais que le champ des possibles est tellement grand et je vois que bah, si je perds à court terme ici, j'ai la conviction qu'à long terme, cela euh, va m'apporter. Donc rien que moi, aujourd'hui, je vois que mon plus gros cadeau était de perdre euh, autant de fois en finale. C'est-à-dire que j'ai perdu 4 fois sur 5 en finale de Chocolat de France parce que si je n'avais pas autant perdu en, en sport, eh bien, j'aurais fait en préparation mentale, j'aurais fait quelque chose de classique qui se fait actuellement, que tout le monde fait sur le marché et qui n'aurait pas amené une réelle valeur ajoutée au monde du sport aujourd'hui et même maintenant de l'entrepreneuriat. Donc, c'est d'être capable de faire confiance que les challenges qui m'arrivent à court terme, vont m'amener des bénéfices à long terme, ça ne peut pas être autrement. Et plus vous allez habituer votre cerveau à voir les bénéfices, plus vous allez mobiliser ce qu'on appelle la partie cortex préfrontale de votre cerveau qui est vraiment devant, qui est la partie la plus intelligente du cerveau, qui est la partie qui voit que quand il y a un challenge, il y a automatiquement des bénéfices et il y a de l'évolution. Là, vous allez être vraiment serein sur vos résultats. Et enfin, encore une fois, l'important, euh, quand j'entends ces sportifs-là ou des gens qui ont passé leurs examens, c'est peu importe le résultat, je sais qu'après l'examen, je, je serai devenu plus euh, l'identité que je choisis de développer. Si je choisis de devenir à travers l'examen plus excellent, je me centrer sur que ferait l'excellence, que ferait l'excellence, que, le, que ferait l'excellence. Si je suis sportif, je décide aussi de développer la tacticité. Eh bien, quoi qu'il arrive, après la compétition, qu'elle soit gagnée ou perdue, je serai plus tactique. Quand vous arrivez à faire ça, à chaque fois, vous vous concentrez sur qui vous devenez. Et quand vous êtes concentré sur qui vous devenez, la peur de perdre disparaît, puisque au jeu de qui vous devenez, vous ne pouvez pas perdre. Et voici, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc si vous avez aimé, bah, pensez au like, euh, comme d'habitude, qui fait vraiment plaisir. Pensez à partager vos avis aussi dans les commentaires. Et enfin, si vous avez envie d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, et eh bien pensez à réserver un rendez-vous qui est offert avec un membre de mon équipe. Et rappelez-vous, l'important n'est pas ce que vous faites, mais qui vous devenez